Les amis j'espère que vous, vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce pour vous annoncer que je vais prendre, euh, commencer des vidéos sérieuses parce que comme vous l'avez sûrement vu c'est plus les actions de la partie que autre chose donc voilà euh, et ensuite les vidéos voilà en fait ça sera une vidéo très très courte mais en fait, les vidéos ne sont pas très régulières. C'est-à-dire que euh, je préfère faire des choses qui sont bien travaillées, qui me plaisent, que faire des choses où je m'en fous et tenir un rythme et j'ai pas de plaisir. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette petite vidéo. nous j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un commentaire et oui. lâchez un pouce bleu. Ciao tout le monde!